Would you be my Mr. Dun, the Dun, Dun? I still got a lot of shit to learn. All it... Salut à tous salut à tous et c'est en fait. j'espère que vous allez bien. Sur ce on se retrouve un nouveau. New game. Final Killer and Purple 2. Hmm. On va faire a new game. do do. Oh oh. La simulation a ended. Would you like to save this personality, Mr. Afton Yes. I would like to save the personality on the hard drive. Project Malhead successfully saved onto hard drive. Let's see what's going on above-ground. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> a beautiful day to start this final plume. Eh, more... vraiment, je en ris. Oui, oui, baguette. Bon euh, Ça Déjà je peux mieux contrôler que le un... 1. Est-ce que je peux... Oh oui, c'est vrai. C'est ça que je Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends astrolectro oh. Oh, de l ah c'est digne de l'astraler Ah ça donne des vibes de... De friend Friends En vrai comme ça Ta ta ta ta ta On a pris, ne vous inquiétez pas Et Bacoum, cool, en et Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Comment on fait j'ai j'ai ta ta Non. Allez, souris, je dois la de blanche celle-là. Non, mais je viens de le faire. Ah voilà. hyphen, item. Là-bas, ce sera les animatroniques. Du coup, ici, ce sera. Dinner time. Pour l'instant, je vais acheter deux tables. Je connais le youtubeur, je connais le youtubeur, je, je crois. Non. Je connais, c'est pas celui qui a créé le jeu. Je connais pas, je connais pas, je connais pas.. Ça me dit quelque chose, je connais pas, je connais, je connais pas, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Je connais. Merde. Ça me dit un truc. rien je connais pas je connais pas marrant <rire> mais je connais pas ok du coup c'est jeune gamer et lui c'est son frère ouais donc il ouais. est juste folle I, I prepare a fucking party just for you. Come here, kid. Follow me. I'll bring you to Freddy. I bend you. <rire> ouais, c'est vrai. I prepare a, a cake just for you. Tu veux aller non? Vas-y, viens, viens là-dedans, viens, viens dans mon ventre. Je vais me faire confiance à des gens comme moi avec des enfants. Youtube, euh, ceci euh, n'est pas ce que tu crois. Ah merde, j'ai pas. Ils vont pas se poser de questions, vous inquiétez pas. Ah mais j'ai un soude. Je sais plus c'est. Ah euh, voilà. Bonjour. Désolé, vos pizzas, vos pizzas, vos pizzas, vos pizzas, vos pizzas, vos pizzas. T'as pizza! Tenez, tenez, tenez, tenez! J'ai regardé l'épisode, hein? J'ai plus de pizza sans moi. Madame vous êtes casse-couilles, il faut que vous partez. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. J'espère que le jeu va pas crash. Ah non, non. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta Ouh ça charge. Ouh c'est chargé Non oh, c'est pas clair mais bon. What the fuck Oh putain ça m'a fait plus de bruit. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va faire nuit à Jeune 4 Faut que je mette en épique pour avoir l'air. Soleil. Je vais mettre en eye, on va voir si ça marche. J'ai l'impression que Je sais pas pourquoi hein. je crois que j'ai téléchargé la mauvaise version mais... À moins que c'est tout en résolution... On m'a toujours dit que le c'était de la merde. Ah oh mais non il est nuit Attends, du coup, non, bah du coup, je peux le laisser en mes jambes. Ça, je vais mettre pour la luminosité, voilà. Hop, voilà Hop, je me casse une jambe. Voilà, j'ai tout mis. C'est voilà. J'ai pas pris. Attends, j'ai oublié un truc. Hop De mes souvenirs. Je joue avec mes souvenirs. Oh putain, j'ai eu le pick-up car. Non, mes souvenirs, il faut que j'amène les gosses là-bas. Pourquoi il fait nuit en fait Je viens de capter mes 14 heures. Hein raid Le jeu serait-il pas fini ah mes souvenirs il était fini La carte de la bêta, la voiture de la bêta. <rire> J'imagine <rire> J'imagine dans son coffre, des gamins <rire> J'imagine dans un café des gamins. Ta gueule, perdons. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Attends. Flashlight, Shop, equip, knife, zoom, interact, jump, move. Oh, je pense que c'est fait spray, je pense. Parce que maintenant que je je pense. The Gamer aussi, ça fait ça. Ah mais y a plus personne. Attends, je vais prendre le sec qui Mais je vais pas le prendre pour l'instant. Est-ce que je peux pas stack les chaises? En vrai on s'en fout des clients, nous on veut les gosses. Non et il... il a réparé le bug. Oh, bon bah, je trouve à nouveau un une et le truc hein. Ah non je l'ai trop collé, bon c'est pas grave. Tadadam. Moi oh, bon, là, je suis sûr sûr que pas pas du Sortez, <rire> Sortez, ne pas être du copyright parce qu'on a ta copyright de musique euh, Est-ce que c'est sûr Est-ce que je suis sûr Non. Est-ce qu'il y a l'heure qui m'attaque Non. Donc, en vrai. Allez, ça peut rentrer, je sais que ça peut rentrer. Est-ce que c'est... une bonne idée Sûrement pas. Arrête, t'en reculer Ah oh, j'ai pété le truc bordel J'ai pété le truc Au moi même C'est bon Ta ta ta ta -tain. Je peux mettre un lignement trucs avant qu'il m'attaque. Uh. Oh non, oh non. j'ai vraiment pété le truc. Ah non, je peux plus construire. Je crois que c'est ça. Bon bah, on va aller cooker. Hein, j'ai envie de dire. Oh, oh, oh, ta gueule. Donc, il n'y a pas de flic dans le jeu. Tu tu vois un psychopathe avec un. Euh... Je sais que tu peux voir quelqu'un là-dedans, si je me souviens bien. Et si je me souviens bien. Non, là, c'est Junior. Je suis coincé en première personne? Ah non c'est bon C'est bon Salut Salut Marc La musique elle est cassée Ah c'est ma map ça C'est ma bloquée Attends, attends. <rire> Jeremy Je sais que c'est pas Jeremy mais... Pourquoi lui il y a plus de couleurs Il euh, ressemble plus à un humain que moi. Hum. Mm. des, des youtubeurs ont tenté de rentrer dans cette pièce, et moi je j'arrive à me bloquer dedans. J'arrive putain de me bloquer dedans. J'espère juste un truc. <rire> <rire> Mais je suis... <rire> Plaît, je suis le seul qui google, google à pouvoir me bloquer dans une porte qui mac. Ouais, ma bah Michael tu mené C'est bien de quelqu'un. Ouais, ah, j'ai bougé alors. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ah hein Ah hein Attends. Wait, wait, wait, wait, wait, wait. rental. <laughs> I like it warm. Good! Because I also set the house on fire! How will it all end? The pattern. <laughs> Tune in tomorrow for the exciting conclusion. J'arrive pas à voir si je recule encore. Ouais, ouais je recule. Salut Salut Michael Ça va Ton père a un petit, un petit problème S'il te <rire> plaît de bloc C'est un peu de bloc moi As the trees sway in the wind, so also do emotions sway between star-crossed lovers. Lever You burn down my house Oh, oh, attends, attends, attends... I may be undead, but you're... Est-ce que je me suis débloqué Oh, bon, le son est toujours bugué, mais bon. Dans votre <rire> du son par-dessus, je vais chier. <rire> on ne se moque pas d'un astre. toujours une solution. Putain mais... Bon, à part ça. Ah mais... Ah ça vaut bien. Qu'est-ce que le bagnole Tu pars le plus vite C'est ça, t'es timide Ah oui, c'est une grande timide la voiture. Faut juste insulter un peu euh. une touche, je préfère celle-là. Non, non, voir non, non, non, non, non, non, non, non, non, Venez oh, Je crois que vous êtes tombé Ah mais je l'ai pas mis Allez... C'est pas moi. Ta ta ta ta ta ta oui Ah non euh, ta cuisine ici ta ta ta ta ta ta le, rê le rêve de Springtrap. Oh. I'm beyond a king, I'm a god. Alors <rire> Ah oh, putain je sais pas c'est proche. Ah peut-être que si on open the door? des fois. Je suis un ami. Don't you trust me? Allez, je vais chercher des pizzas. C'est quoi ça? Pizza Engine. Donnez bande de radada. Ragondin. Bande de ragondin. Oh. Faut que j'améliore les Engine. C'est quoi ça? Je vais prendre un employé. Hop. To... Cool, on va voir deux qui veulent pas venir. <rire> bah, attends, tu veux plus. Toi <coughs> tu restes là. <rire> bah, pourquoi tu veux. Vous voulez sortir mais pourtant. <rire> C'est l'ouvrir. Hein. Vous savez, même lui il s'ambiance euh, avec la musique. Elle. Ils sont toujours souris Vous hein. <rire> croyez que les flics vont retrouver les cornes euh, dans la poubelle Non, tu viens pas. Et de toute façon, ils me suivent pas, du coup, je peux pas les rapprocher. <rire> Elle aussi oh, Il faut que je mette 30 d'hommes par contre, parce que comme ça commence à faire chier. Vous pouvez pas venir. Dégage. Tu m'as vu, Murder. Ça hein. savais pas dire que vous allez le faire à moi Je le fais à tout le monde, gamine. Sois putain de serveur, sors de. Monsieur. Il est con, il est con. Oh putain, mais en plus y'a des gamins! <rire> Billy Bob, tu m'as fait flipper. Je peux pas, Billy Bob. pour l'instant! Billy Bob. Billy, Bob. Billy Bob. Allez, allez, Billy Bob. Billy Bob. Non Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob. Voilà. J'ai des Billy Bob. derrière il bob non il bob non laissez moi ouvrir la porte bon oh, sois un bonus il bob sort désolé gamin je te tue à ses pieds il y en a rien à foutre le gars Viens, viens, n'aie pas peur. Oh, ça vous fera une longue vidéo en vrai. Une longue vidéo. Peut-être que j'ai le courage de une double upload aujourd'hui. Ça slap! Yeah! bili pop bili pop Oh, c'est plus que des bugs, hein. Ah, était pas censé là-bas. Je dis pop show. <rire> Jamais j'ai une porte qui, qui mène au mon endroit. <rire> oui PUT <coughs> Désolé. <rire> de taille. Ne pas monter sur vos voiture. <rire> Vous imaginez un jeu Fnaf avec les, cette musique On doit jeter les ordures. Les, les on, on doit jeter. Attendez. Attendez. Attendez. On doit aller jeter les ordures. jeu que j'étais hype mais qui va jamais sortir je crois factory débloqué junior afton robotique Afton Robotique. Débloquer Junior. Aucun problème, on va aller débloquer Junior. Bon, si je me casse pas les dents. Attends. J'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas. 5000... Oh j'ai j'ai bientôt 5000, ça va. Bon, je débloque Junior et on arrête ta vide Ça me paraît bien Une Bonne 35 minutes de vidéo... Ah non, je vais devoir couper les moments que je, je regarde dans les options, je pense. Ou si, non, non je laisserai, je sais pas. Allez Junior Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis? Qu quest tu dis, Junior? Come on! Allez! Tu sais que tu peux pas être ici. Ne me fais pas être ça plus difficile que ça. ça doit l'être. Un, Junior, unlock sister location. Uh... Par contre je sais pas où il est c'est collé qu'elle je Bon ah, c'est un. C'était pas sûrement moi. Un... Oh putain le drift Le Drift contrôlé, mon dieu Oh mon Dieu Oh mon dieu Il contrôle le drift ah, Bon ça si c'était AstraFati Astral Studio, je... euh bah ouais, Astral Studio parce que sur Twitch, c'est Astral Studio. Sur ce c'était Studio, j'espère que la vidéo vous aura plu, sur ce bye. Bye, bye bye. Attends. Bye bye. Eh <rire> hey, regarde Milibob, Blicard. Je suis Hulk, tu ne me résisteras pas. Bon allez.